C'est quoi le défi que je me prépare Oh là là, vous êtes trop dur Bonjour, je m'appelle Julien Monnier. Je suis dessinateur des Sauveurs d'Esprit, en l'occurrence. Bah, je ne savais pas trop quoi faire euh, après le bac. Donc, j'ai fait des études de sociologie et c'était assez intéressant, mais c'est pas très euh, professionnalisant, comme on dit. Donc, euh, après, j'ai fait ce que je savais faire. Et ce que j'aimais faire avec mes copains, c'est de la musique. Et ça a été mon métier pendant euh, une dizaine d'années. Et après, j'ai eu des enfants. Je me suis demandé ce que je savais faire et euh, je savais dessiner. Je me suis fait un petit book que j'ai envoyé à des maisons d'édition. D'abord, des livres jeunesse et euh, de fil en aiguille. Bah, j'ai fait de la BD. Ce qui est un peu rigolo, c'est que Carbone, à la fois, je la connais depuis euh, très longtemps et à la fois, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais euh, il y a plus de dix ans, quand j'ai commencé à envoyer mon, mon petit book euh, pour, euh, pour faire des livres jeunesse, je lui ai envoyé mon book en pensant qu'elle était une éditrice, parce que j'avais, je sais pas, eu un quiproquo. Et ça a été la première personne qui m'a répondu et qui m'a dit qu'elle euh, bah, qu n'était pas du tout éditrice, qu'il fallait arrêter de la harceler. Et euh, non, elle m'a dit qu'elle était scénariste et qu'elle aimait bien mes dessins, du coup, euh, elle serait ravie qu'on qu fasse des petits livres ensemble. Et dix ans plus tard, euh, elle m'a contacté en me demandant si euh, les sauveurs d'esprit m'intéressaient. Ce à quoi j'ai dit oui. Non, moi je suis pas très courageux et ça me ferait mourir de peur. Et puis ça doit être assez, assez embêtant au quotidien. Euh, ça me le prend avec euh, bonhomie, mais euh, moi ça m'angoisserait horriblement. Donc euh, je préfère laisser ce don à d'autres. Écoutez, juste les vivants c'est déjà très fatigant, alors je vais m'en tenir à ça. Alors, c'est jamais volontaire, euh, j'essaie je, jamais de les faire ressembler à d'autres personnages, mais on m'a souvent fait remarquer que Sam dans, dans Les Serveurs d'Esprit ressemblait un peu à Coraline. Elle a toujours un pull euh, euh, blanc et, et avec les manches rouges. Ça vient aussi d'un film d'animation, Paranorman, et qui est aussi un, un, un garçon qui voit des fantômes. Et je trouve que bon, c'est un film que j'aimais bien, j'avais voulu faire ce petit clin d'œil, euh, juste euh, vestimentaire. Laurence, euh, notre éditrice, m'avait fait remarquer que le grand frère de Sam ressemblait un peu au papa dans Les Sangs Dalmatiens. Bon bah c'est parti là. On voit un petit peu les traits, on voit un petit peu les traits, on voit rien du tout. Ouais. Alors là je fais la moustache. Important pour Guy la moustache. Je vois pas où elle va. Alors il y a un petit menton poil comme ça, je crois. J'espère que tout le monde se régale. J'espère qu'à la prise de son, vous passez un très bon moment là. Ah eh, hey, franchement, je m'attendais à pire. Ça, c'est pas un beau fantôme, je m'y connais pas. Ouh oh là là. <rire> Alors, ça me fait peur. Mais à la fois, c'est très mignon, un, un petit fantôme ou un chewing gum mâché qui brille, je sais pas. Ah. C'est le même scooter euh, jaune qu'ils ont dans la BD. bah eh ben, si je l'avais eu, j'aurais moins galéré, euh, j'aurais moins été chercher de la doc sur internet. Et ça par contre, ça, je vais être obligé de vous le laisser, ça ça me fait beaucoup trop peur. J'ai vu euh, des, suffisamment de films qui font peur comme ça. Alors... Oh <rire> Qu'est-ce qui se passe M... E... R... C... I. Ah, on a pensé à tout. Et c'est une fin de tournage pour Julien Monnier. Merci.